Y'a plaît pas de et bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Modern Warfare 2, le nouveau Call of Duty, on a pu y jouer tout à l'heure pour la première fois, ça devait être une première journée où on ne pouvait faire que des tests dessus mais en fait, en plus des tests que j'ai pu faire, j'ai pu également record, parce qu'on a fait des tests matériels, mais on a également fait des tests dans le jeu. Donc foutu pour foutu, je me suis dit que ce serait cool de faire une première vidéo comme ça, où j'utilise une partie de mes recordings en même temps d'un petit commentaire dans la chambre d'hôtel pour pouvoir vous donner mes premières impressions et quels sont, enfin quel est mon avis après ces premiers game que j'ai fait et qui n'était pas hyper simple d'ailleurs, je tiens à le dire au passage aujourd'hui, enfin cette année il y a beaucoup beaucoup de niveaux parce qu'il y a beaucoup de streamers Warzone il n'y a pas de journalistes qui sont là qui ont fait 12 heures de vol pour venir faire du 326 et donner un gros gameplay à Zach on est vraiment sur quelque chose de très serré et de très qualitatif, donc mes premières impressions sur Modern Warfare 2 donc ça va être une succession de meilleurs passages de gameplay parce que j'ai pas encore fait de grosses games j'ai tenté du live commentary, j'ai pas réussi les deux, parce que je pense qu'il y aura trois vidéos là qui vont sortir les deux prochaines vidéos seront du live d'accord, j'ai envie de faire du live commentary, j'ai envie de vivre la game à l'intérieur avec vous, mais avant tout j'ai envie de vous donner mes ressentis et plus honnêtes dans un contexte plus calme pour que justement je puisse vous donner ça tranquillement. Donc pour commencer je vais vous parler vite fait du système de classe avec un truc super intéressant, c'est les atouts. Alors en fait les atouts c'est super intéressant, ils sont euh, divisés par catégories d'accord, donc imaginons qu'il y a 7, 8, 9 classes d'atouts en fait, donc on va appeler ça des classes d'atouts, où en fait tu commences avec deux atouts, et au fur et à mesure que tu fais des kills dans ta game, tu peux en débloquer un troisième, puis un quatrième Mais ces classes d'atouts ne se mélangent pas entre elles C'est pas tu choisis en mode Bah tiens je commence avec une bêtise Genre passe passe et ça Et ensuite euh, derrière je passe à ça et ça en réalité, une fois que tu as commencé une classe d'atouts, donc euh, imaginons que tu as commencé avec passe-passe euh, et pillard, tu vois, bah au troisième kill, tu vas avoir détermination, par exemple, donc euh, un kill de moins pour avoir ton streak, et en quatrième, tu vas avoir euh, genre gilet par balles tu vois, je dis une bêtise, mais c'est comme ça. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure de tes kills, tu débloques de plus en plus d'atouts. C'est un feature intéressant. Derrière, sur les accessoires, on est resté sur un truc classique, d'accord Moi-même, ma propre M4, quand je l'ai un peu customisé, ça ressemble un petit peu à ce qui était déjà fait dans Vanguard, donc euh, des tonnes, tonnes, tonnes de possibilités, avec certaines qui pourrissent plus l'arme qu'autre chose, et d'autres toute la ronde dingue. J'ai entendu que Gotha avait déjà trouvé un setup de M4 qui permettait de mettre trois balles et ton foncièrement étonné que gotal le ait trouvé ça dès la journée de technique. Non, franchement, non. Donc voilà, j'ai regardé également niveau euh, flash, tout ça, machin, grenade tactique, grenade meurtrière. J'ai rien vu de dingo pour l'instant, ce qui n'a rien de révolutionnaire. Euh, pareil, je sais que moi, j'avais la boîte de munitions. Il y avait 2-3 nouveautés à ce niveau-là. J'ai pas encore totalement creusé. Mais ça avait l'air de rester assez régulière. Et c'est là où, en fait, tu sens que ce modèle à faire, c'est une... Suite, c'est une vraie suite parce que quand tu y joues, tu ressens réellement la patte Modern Warfare 2019 en un peu mieux sur certains points, moi je trouve, mais je sais que tout le monde sera pas d'accord avec ça, notamment vis-à-vis -vis du fait que les slides c'est terminé, les slides cancel, c'est fini. Euh, nos amis là qui glissent du genou puis qui se cancel et qui du coup en fait accélèrent le rythme de toute la game parce que tout le monde le fait, donc tout le monde se rend compte de plus en plus, donc tout le monde au final fait plus de kills et ainsi de suite, mais ce qui te donne une game qui, se, qui, qui, qui est non-stop, quoi, tu vois, qui s'arrête pas. Bah en réalité maintenant c'est fini. Une fois que tu slides, quand l'animation part, alors en fait l'animation va jusqu'au bout et elle est putain de longue. Donc en fait tu. Quand tu, quand tu slides, tu te commit à un truc, tu vois. Moi je trouve c'est mieux. J'aimais pas trop ce rythme de cocaïnoman là où tout le monde était en train, tu vois, de slide cancel, slide cancel, slide quand Quand je joue à Warzone avec des mecs, les mecs te, te mettre 150 mètres en. En un kilomètre parce qu'ils font que le can cancel, ça m'énerve, ça, ça me rappelle IRL, IRL avec mes 115 kilos là, euh, je me fais dépasser par tout le monde, ça me, ça me met en run, tu vois, j'ai envie de frapper des enfants, voilà, je le dis, ça, c'est le mec taré. Bon bref, c'est pour la vanne un peu vaseuse, donc le slide cancel, un autre point, et ça c'est un point que je suis obligé de vous mentionner, et c'est un point qui va beaucoup faire parler, mais je vous le dis. Là-bas, on est avec un setup où le casque n'est pas incroyable et où il y a beaucoup de bruit environnant, pourtant on entend les bruits de pas. Un truc de malade. Ça fait des années et des années qu'un Call of Duty n'a pas eu les bruits de pas qui faisaient autant de bruit. Enfin, vraiment, tu ne peux pas rusher comme un débile sans prendre le risque d'avoir un mec qui t'entend arriver de, de très loin, de manière assez précise. En plus, je tiens à le dire, vraiment, tu entends très précisément s'il vient de ta droite, de ta gauche, d'en haut, d'en bas. Ça s'entend vraiment correctement. Ils ont fait un gros travail au niveau du son. Tu sais, si tu marches sur des graviers, des conneries ça, machin, ça, ça s'entend fort. Pour certains, ça va être mieux parce que du coup, euh, vous n'avez plus trop le risque de vous faire rusher comme des débiles euh, par euh, des mecs qui font que mais à côté de ça, ça va peut-être en paralyser d'autres. Tu vois, les rendre encore plus campeurs que ce qu'ils n'étaient. Alors qu'a priori, tu vois, ils étaient peut-être à des moments dans des dans une optique de rocher. Sauf que c'est pas trop encouragé. Alors, je sais que Lohan il parlait d'un truc comme quoi il y aurait peut-être un système pour pouvoir mettre en place une certaine touche qui permettrait de marcher à une certaine vitesse qui ferait qu'on n'entend pas tes pas. Je sais pas, à l'heure actuelle, j'avoue que j'ai pas... Euh, voilà, suffisamment de temps de jeu pour pouvoir checker ça. Pareil, j'ai pas regardé s'il y a silence de mort, d'accord Faudrait que je regarde ça, ce serait assez cool que ça y soit peut-être parce que je pense que là pour le coup c'est nécessaire, d'accord Mais ouais, en dehors de ça, franchement, c'était assez intéressant à voir. Mais c'est vrai que avoir ce sentiment où dès que tu rushes un petit peu, euh, t'as le risque de te faire prendre, ça peut être un petit peu relou. Tu vois, je, je, je peux le capter. Je peux capter que ça dérangerait des gars. Et pour moi là, l'actuel, je dis même pas que c'est bien ou c'est mauvais, mais je pense si je dois télé je pense que ça me, risque, ça me cassera plus les couilles qu'autre chose. Tu vois, voilà. Donc c'était mon avis. Euh, donc on n'a pas utilisé beaucoup d'armes pour l'instant, euh, surtout des airs. Il n'y avait pas beaucoup d'armes qui étaient bien à disposition. Je tiens à dire que je suis tombé face à un sniper. J'ai record un sniper que nous pris, parce que Le mec était monstrueux et le sniper avait l'air d'être plein de sensations. Pour mes gens sniper. Euh, Skyros vous en a sorti sûrement plus, mais le sniper avait l'air d'être qualitatif. De même pour les maps. Et ça, vraiment, euh, par rapport à Modern Warfare 2019, c'est le gros plus. Modern Warfare 2019, les maps étaient immondes, à part des gunrunners ou des trucs comme ça. Euh, à la sortie, t'avais quoi 3-4 maps sympas. Le reste, était vraiment un enfer. Là, la plupart des maps étaient vraiment quali, travaillées, avec une très bonne ambiance. J'ai vraiment apprécié les maps et c'était assez cool, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un gros point, sachant enfin, on est loin de les avoir toutes faites, tu vois. Mais pour celles que j'ai testées, c'est cool. Avec en plus, j'ai remarqué peut-être un petit peu moins de de mort, vous voyez ce genre de détail de mort pourri là qui vient ajouter un glitch que tout le monde déteste. Bah, j'avais le sentiment en tout cas sur les maps que j'ai fait que c'était peut-être un petit peu moins le cas. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de glitch, il y en a toujours, il y en a beaucoup. C'est Call of Duty, quoi. mais euh, peut-être un peu moins dans le souci du détail inutile qu'à l'époque, et ça, c'est plutôt pas trop mal, tu vois. Par contre, un autre truc sur lequel je tiens vraiment quand même à insister, c'est vraiment la suite de MW 2019. Genre, dans les sensations dans le développement du gameplay, tu sens qu'ils sont repartis sur des bases très similaires, et donc je me demande comment ça va évoluer pour une raison c'est que ce Call of Duty, N'oubliez pas, est prévu pour durer deux années. Et comment est-ce qu'ils vont durer deux années sur un jeu qui déjà a le feeling assez similaire à un jeu sur lequel on a déjà passé une année Vous voyez ce que je veux dire Genre on a déjà passé une année sur le mw 2019 comment est-ce qu'on va tenir deux ans sur MW2 du coup Et c'est là où ça va être le gros challenge, où il va falloir arroser en contenu et réussir à produire un truc cool, sympa et de qualité et régulier pour pas que ça endorme les gens. quoi. Traduction, si la ligue elle sort encore en février-mars Bon, on roupie, quoi. Si les battle passent et les nouvelles saisons, c'est toujours une demi-map, dont un remake et une arme. Bon, pour faire tenir trois mois des masses bandées et ça, ça ça je pense je pense que ça, ça, ça arrive d'être un peu chiant pour le jeu tu vois, déjà que Call of Duty quand arrive les 3-4 derniers mois du jeu en général ça commence à tirer la gueule là je pense que si on est parti sur du 2 ans va falloir qu'ils se mettent au diapason et au niveau parce que c'est MW et, enfin MW2 et en tout cas d'après la première game que j'ai fait bien mais le feeling est un peu déjà vu Genre, j'ai pas pris une tarte, tu vois, et j'ai pas pris non plus euh, des montagnes de plaisir. Mais euh, j'ai ai, ai bien aimé, tu vois, franchement, c'était cool, tu vois. Mais sur mes premières games, j'étais ah ok, d'accord, c'est ça le jeu, tu vois. Un autre truc, d'ailleurs, je sais que ça va en plus certain, le fusil à pompe est trop fort. voilà bah, J'ai fait une série de quasiment 10 kills à un moment j'ai pris le fusil à pompe, tu encules tout le monde... Euh bah, un bon, un, un bon peupon peu quoi, tu vois, ça, ça, ça, dégomme bien fort et, et, et c'est assez drôle. Donc, pour l'instant, là, vous allez avoir essentiellement sur ma chaîne du multi. Donc, je suis vraiment content de vous en proposer. J'espère que là, les extraits, etc., ce que vous voyez, ça vous inspire. J'espère que vous aimez bien. J'ai pas encore rentré de très grosses games, comme je l'ai dit. Vu que c'était, tu vois, les premiers, le réglage, etc., machin. J'ai pas été totalement dans les meilleures conditions, sachant qu'en plus, nous, quand on va à LA pour jouer, moi, j'aime jouer, mec, tu vois. Alors que vraiment, j'ai lancé un paquet de games où mes alliés étaient à FK sûrement en train de régler des trucs, tu vois, mais évidemment, c'était un petit peu relou, tu vois, ça ça, ça t'empêchait de pouvoir te la donner comme tu le voulais, donc euh, j'ai pas pu encore rentrer de la de grosse game. je crois que j'ai rentré des games en positif bien sûr, ou en petit ratio de 2 ratio, petit ratio de 2, 20-10, ça peut pas vendre un annoncle, tu un allemand plus. disons que là, demain matin, je vais essayer de me la donner beaucoup plus, pour que vous puissiez avoir euh, un, un gameplay plus concret, et surtout vous aurez du gameplay là-bas, donc là voilà, j'ai commenté, vous avez des brides de gameplay de plein de maps différentes et tout, c'est cool ça vous donne des infos un petit peu sur euh, mon contenu enfin euh, sur mon avis le plus brut, d'accord mais je pense que demain, avec un peu de galon et en live gameplay, ce sera encore mieux. Je, je pense vraiment. Un autre détail que je tiens à dire, et je sais pas si c'est un bug ou pas, mais il y a certaines armes où il n'y a pas d'accessoires qui sont prévus. Par exemple, le pompe ou alors la K74U, ou en tout cas euh, la Vodka 74U, je sais plus comment elle s'appelle, c'était 1 sur 1 et il n'y avait pas de niveau dessus et je pouvais pas l'avancer et prendre des accessoires dessus alors que par exemple sur la M4, c'était possible. La M4 qui était par défaut et aussi le fait qu'il n'y avait que 3SMG. Alors euh, je sais pas si c'est révélateur du jeu final, mais 3SMG, c'est pas ouf. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a la bêta ce week-end, donc si vous n'avez pas encore joué au jeu vous allez pouvoir vous faire votre avis vous-même et donner, euh, donner votre opinion et vous, quelle est l'opinion de ce que je viens de vous présenter quelle est l'opinion des clips que vous venez de voir que ce soit ici ou ailleurs, L'espace commentaire vous est réservé, quant à moi on se retrouve demain matin donc quand cette vidéo elle sort c'est jeudi soir on aura une deuxième vendredi matin et peut-être une troisième vendredi soir selon le feeling et les sensations, je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de vidéo et une bonne fin de journée ciao ciao